Je m'appelle Pierre Degrasse, je suis président de la compagnie Degrasse Technologie. On est en système de sécurité depuis près de 22 ans. J'ai pris les services anecdotes, j'ai pris pas mal tout ce qu'ils pouvait m'offrir parce que je voulais réduire le staff de ma compagnie. Mon chiffre d'affaires est en, en forte croissance. Même l'année passée, on a eu un 40 d'augmentation. Euh, je les raconte à peu près une fois par deux mois. C'est mon conseil d'administration. Je les ai engagés pour me donner des conseils. Des fois, quand on est président d'entreprise, on pense qu'on a toujours raison. Ces gens-là me conseillent, puis ce m'ont dit de faire vraiment à date. Ça porte fruit. le stress. est moins, moins grand, et puis on délègue beaucoup avec eux. Moi, je suis bon en système de sécurité. Je veux me concentrer là-dedans. Je ne veux pas me concentrer à faire de la publicité. Puis ceux qui, qui pensent comme moi, je le conseille euh, 100%.